Ensuite, euh, il a fallu sortir de la gare. C'était pas une masse à faire pour les, les filles que nous sommes, qui ne sont pas habituées aux remontées mécaniques. On va où les filles Au plan de la nuit On Et puis ensuite, euh, bon, on a fait une petite variante. On a essayé que c'était sympa de, partir, de passer euh, par, le, par le fil de l'arête qui menait donc jusqu'au col où on devait faire l'attaque. Un truc où on se dit qu'il fallait peut-être qu'on sorte la corde. Alors du coup on a sorti la corde et puis Gaël nous a appris l'encordement randonnée pédestre. Du coup on s'est retrouvés assis les unes à la suite des autres, avec un nœud autour de la taille. Mais euh, on a encore appris à brasser de la corde, à faire des nœuds rapidement, à s'encorder vite. Donc déjà. Euh... On s'excuse par rapport à la corde 2 de qui voulait faire une, une voie peu parcourue à Chamonix, être un petit peu à l'écart. Donc euh, ils se sont fait complètement envahir par le groupe, groupe de filles qui puisaient. Je laisse imaginer le volume sonore. Et ensuite, il y avait globalement de la fissure, Ah, il y avait un petit pas de dalle et ce qui était intéressant c'est qu'on était en grosse en fait ce jour-là. Donc il a fallu gérer un euh, petit pas de dalle en grosse sur le granit, retrouver un peu les sensations. Et par contre, au niveau des fissures, je trouve que ça s'est quand même globalement plutôt bien passé. Je crois qu'on a tout vu le, le bénéfice euh, d'avoir euh, fait de la fissure aux États-Unis euh, à l'automne dernier. Ça va là Bien passé Impeccable. Qu'est-ce qui compte Du coup, après cette petite longueur de euh, mi off width mi-dièdre, où euh, je pense que si j'avais pas eu mes câblés, j'aurais glissé. Euh, le long, de, le long de cette fissure beaucoup trop large pour mes grosses, que j'arrivais pas à coincer dedans. Et après, la longueur d'après, ça, ça grimpait un peu plus. C'était des genres de... mi calure mi fissure encore. Donc là, on a pu rebosser la technique des verrous de main. Autre, on est bien sortis. Là encore, on, on s'est souvenu de toute la pédagogie d'avoir les grosses. Alors, quand il y a un petit peu en dalle, euh, dans la pédagogie, tu l'oublies un peu. Mais, euh, mais voilà. Et la dernière longueur, c'était assez facile euh, des assez gros blocs jusqu'au sommet. Euh, voilà, où on pouvait protéger avec des grandes sangles sur des gros blocs. Alors, arrivé au sommet, ben, petit débat. Donc les premières elles anticipent comme on a bien appris et elles anticipent le rappel manque de vol c'est pas l'option retenue donc on désanticipe on redéfait et on descend en désescalade ce qui ma foi était tout aussi rapide certainement et puis assez intéressant pas si dur on retrouve le col de la bûche on descend un couloir en neige neige toujours par 40 degrés maintenant au soleil avec des pierres qui commencent à débarouler un peu à droite à gauche de nous heureusement pas sur nous et là bah, on met le turbo et on rentre le plus vite possible. Euh, du coup moi ce que j'ai appris quand même pendant cette course c'est que d'habitude dans une course comme ça j'ai toujours les chaussons dans le sac comme ça bah, pour le petit de d'ail qui fait un peu peur tu peux mettre les chaussons et là on s'était dit bah, le challenge c'est de pas les prendre du coup on les a pas pris. Et du coup, bah, ça t'oblige à être assez efficace avec les grosses parce que bah, quand il y a une fissure et que tu peux coincer le pied dedans, ça va bien. Mais quand tu es sur une vieille dalle toute lisse, tu bah, es obligé d'optimiser. Donc euh, moi, je dirais que c'est surtout que cette grimper en grosse qui m'a appris à, à être efficace, on va dire.